Bonjour à tous, nous sommes le 4 décembre 2021. Euh, J'aimerais regarder avec vous aujourd'hui beaucoup de nouvelles parce qu'il s'est passé beaucoup, beaucoup de choses cette semaine et il va continuer à s'en passer parce qu'on a fait la fameuse variante Omicron qui est terrible, qui va tuer euh, toute la population de la planète. Mais dans la réalité, euh, Omicron comme certains avaient prétendu lorsque c'est sorti la semaine dernière, la variante en Afrique du Sud, euh, que c'était assez léger et on n'a pas encore recensé de mort au niveau du Omicron. Euh, dans le fond, c'est une grande, grande panique et on regarde des bourses qui s'écroulent. On pense que c'est directement relié à Omicron, mais il n'y en est absolument rien. Euh, la panique des bourses, ben, c'est une correction qui était due, mais pas plus que ça, amplifié par les déclarations de Jérôme Powell qui dit qu'il va con commencer, continuer à parce que c'était 15 milliards qu'il avait commencé à enlever là, mais qui va continuer à enlever le, le, le, le, le, le montant injecté à chaque mois de 150 000 à 150 milliards de dollars par mois, euh, donc euh, et euh, euh, euh, Jérôme Powell comme ce qu'il avait fait en 2018 je vous en ai parlé dans ma dernière vidéo qui avait dit que les taux d'intérêt vont monter, bon moi j'en pense euh, J'en crois pas un traître mot de tout ça. Euh, donc, euh, parce que Jérôme Powell n'a vraiment pas le choix et la Fed elle-même est dans une situation qu'elle s'est elle-même plongée et elle a fait en sorte que l'inflation ben, se voit partout maintenant. Euh, c'est pas simplement une inflation temporaire, même Jérôme Powell l'a admis. Euh, j'ai mis beaucoup de nouvelles sur mon site et c'est peut-être à partir de là que j'aimerais euh, regarder et tirer des conclusions. Euh, les titres euh, sont quand même révélateurs là, de ce que j'ai mis. Vous pouvez voir en bas la petite, euh, ce qu'on voit en bas qui défile, c'est un peu les titres. Là, euh, que J'essaie de mettre là, des articles que je poste, euh, bon, les, les, les derniers articles que j'ai postés. Donc, euh, vous pouvez voir ça et aller lire parce qu'il y a vraiment beaucoup, beaucoup de faits intéressants qui se produisent et, et qui se produisent en ce moment sur la planète. Surtout, comme vous le savez, aux États-Unis, si vous me suivez, parce que c'est eux qui se trouve à, à diriger la planète au niveau financier. et euh, euh, Là, en ce moment, il y a vraiment de la folie au niveau des confinements. Là l'Australie, un peu partout sur la planète. Mais ça répond pas euh, euh, comme les mondialistes le voudraient. <rire> Au niveau de Biden, il euh, y a eu beaucoup, beaucoup de, ben, de, de, de santé en... Le gouverneur de Floride qui lui dit non, euh, tout simplement. Continuer à réitérer que non, on n'imposera pas de passe vaccinale et pas de vaccination obligatoire. Là, il y a maintenant le président euh, du Brésil, je vais peut-être encore me tromper en le prononçant, Bolsonaro, euh, qui vient de dire que non, il n'y aura pas de passe vaccinale et il n'y aura pas de vaccin au Brésil. Euh, il y a plusieurs endroits où on emboîte le pas. Et j ben, vous avez probablement vu euh, la vidéo d'Idriss Aberkan, que j'apprécie beaucoup, euh, que j'écoute, euh, où il nous parlait de Pfizer, euh, comment de fois, depuis ben, l'an 2000 à peu près, là, en tout cas, lui. Qui, euh, qui ont été arrêtés, qui ont payé des solides amendes. Euh, Pfizer, euh, qui, qui nous procure le, le vaccin ou des vaccins principaux euh, face au COVID, euh, ont été arrêtés euh, presque toutes les années. Et les amendes, euh, mettons, ça commençait, bah, peu importe, là, euh, euh, 50 millions, 100 millions de dons. Puis euh, les dernières années, c'est encore pire. Et on fait confiance à, je vous invite à en passant à la regarder la vidéo la d'Adide, vidéo de, Idriss aberkan euh, qui est très très intéressante là-dessus qui fait un bilan de tout ça là. et on continue à faire confiance aux compagnies euh, pharmaceutiques qui nous empoisonnent euh, depuis presque tout, toujours et euh, une des accusations que les compagnies ont eues et c'est quand même euh, drôle, <rire> c'est de charlatanisme, on a été euh, accusés de charlatanisme donc euh, <rire> pour ça, ça nous en dit long et en ce moment on le voit très très bien et même dans le Journal de Montréal, j'ai lu un article qui nous disait euh, j'ai été su surpris que disent ça parce que nous on le sait, ça fait longtemps mais que le, même ceux qui sont vaccinés deuxième dose, et là, faut pas oublier qu'on parle de la troisième dose, c'est pas rien dans les.. Euh, pour les personnes de plus de 70 ans maintenant, c'est toute la population. Même on le recommande pour toute la population. Donc, euh, le vaccin, le, le, la deux, deuxième vaccination, ça, le, le pass vaccinal sera plus bon. Il va falloir avoir trois doses. Et de plan, c'est quatre doses, cinq doses, jusqu'à dix doses. Euh, tout ça pour dire que le journal de Montréal lui-même a dit, en tout cas dans un de ses articles, euh, oui, on a constaté que les vaccinés aussi euh, réattrapent la COVID. Ça vient du journal de Montréal, on le sait. Nous, nous, nous on le sait, mais euh, que qu le disent, mais c'est moins fort. C est, c est, et, et, et euh, je vais arrêter de parler de la COVID parce que j'ai lu des. Vraiment. Bah, j'ai écouté là, un scientifique américain qui a écrit. Euh, je pense que c'est une vingtaine de livres, 48 publications, et il parle à propos des conséquences qu'on pourrait avoir à propos, à propos du vaccin. Euh, et c'est terrible ce qu'il dit, c'est apocalyptique. Euh, je ne veux pas embarquer là-dedans, mais c'est terrible, en tout cas. Donc, euh, tout ça pour dire que ce qu'on ce qu vit en ce moment avec Omicron, ben, c'est tout simplement bon, de la peur qui s'est installée un peu partout. Et, et c'est la fin du monde, là, les bourses. Parce que dans le fond, comme je vous ai toujours dit, et c'est ce que je pense encore, euh, d'abord et avant tout, toute cette grande crise, ce grand spectacle, c'est financier. C'est euh, directement relié avec euh, l'argent, avec euh, les banques fédérales, mondiales. Euh, l'ancien le, le, système, le, le, le système, le système mondialiste qu'on vit depuis euh, les accords de Bretton Woods en 1944, on est à la, au tournant de nouveaux systèmes et de le faire accepter par la population. C'est le nouveau système de Davos. Euh, le faire accepter par la population, bien, ça prend ça prenait beaucoup d'entourloupettes. De, de, et euh, Je ne vous dis pas que le virus, c'est n'est pas vrai. Le virus, est vraiment là. Ça, je ne reviens pas là-dessus. Là. Ce n'est pas ça que je dis. Je dis tout simplement que, selon les dires de Claude Schwab, qui lui-même, dans son livre « Covid, le grand reset », qui a été écrit en juin, euh, ben, ju peut-être mai avant, là, un peu en 2020, là, tout de suite après le déclenchement de la de, de, de, de la, la, la première vague de COVID là, qui a dit que c'était une fenêtre d'opportunité extraordinaire. Donc euh, lui-même avait comme... C'est comme bizarre qu'il avait tout de suite préparé son livre qui est sorti parce qu'il avait écrit euh, la quatrième révolution euh, industrielle, mais là, il sort ça euh, presque immédiatement après la première, euh, ben, le premier crash euh, qu'on a eu en, en mars euh, 2020. Et, en tout cas, Bon, on va retourner à nos moutons pour ne pas aller trop là-dedans, euh, parce que je vais me faire traiter de complotiste. Et cette vraiment pas mon... mon euh, tout ce que je, je, je vous dis, tout simplement, c'est... Bah, bah, je, je vous dirais même pas de faire vos recherches. Dans le fond, les, les nouvelles, les, les informations à propos de ça sont claires un peu partout. Euh, vous pouvez les retrouver facilement, facilement. Donc, euh, c'est pas simplement une question de, de faire des recherches. Euh, je pense que l'information est là, mais c'est sûr comme ici au Québec, euh, on n'en parle pas dans les journaux traditionnels. Il euh, n'y a aucune nouvelle là-dessus. On commence par contre à Certains journalistes, euh, même le journaliste du Nouvellis a parlé du fameux Omicron et, et que c'est un peu... Là, on va retourner encore tout dans cette frénésie de peur et tout ça. Alors, en tout cas, bon, on va revenir à nos moutons. Et euh, avant de, de plonger dans, dans tout le... le, ben, le, le, le, le euh, toutes les informations, les, les informations qui s'en viennent, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses qui s'en viennent euh, euh, les prochaines euh, semaines, là, euh, très importantes au niveau du Québec, du Canada. Et je voudrais vous parler d'une petite nouvelle. J'ai posté, euh, si je peux la retrouver. Euh, C'est ici. Euh, bon... Vous allez me dire, euh, c'est un plan de euh, du gouvernement caquiste. enlever le gouvernement. Comme je vous dis, dans une situation comme on vit aujourd'hui depuis deux ans, je pense qu'il faut saisir toutes les opportunités. Et on a une opportunité en or, et c'est pour euh, quelqu'un qui est sans emploi, qui voudrait, je le sais qu'il y a beaucoup de... de, de, de, de, de d'emplois qui sont pour euh, le service de santé. Je pense qu'ils vont avoir beaucoup, beaucoup de difficultés à recruter de ce côté-là. Mais il n'y a pas rien que des emplois qui sont dans le service de, ben, le, au niveau de la santé. Il y a beaucoup, beaucoup d'emplois qui sont au niveau de ben, différents secteurs. Vous voyez ici, euh, secteur 8 000 travailleurs en éducation, 25 000 en santé, l'embauche 3 000 agents, 25, 25 000 éducatrices de la petite enfance, les CPE. 50 000 travailleurs euh, qualifiés en TI. Et ça, ça m'a parlé beaucoup. Euh, 50 000 travailleurs dans le domaine de la construction, 50 000, tra... euh, 5 000 travailleurs qualifiés en génie. Mais le 50 000 travailleurs euh, qualifiés en technologie de l'information, ça m'a interpellé parce que j'ai étudié en technologie de l'information et peut-être que ça pourrait être un nouveau départ pour moi. <rire> pas un nouveau départ, mais me rafraîchir Je sais pas, je regarde la démarche parce que ce que j'ai vu, euh, C'est assez intéressant, on, a un, on offre 475 par semaine euh, en plus de généreuses bourses pour retourner sur les bancs d'école dans un domaine affecté par la pénurie de main d'œuvre Comme je vous ai dit, il faut saisir les opportunités, il n'y a pas d'âge. Moi, j'ai 62 ans et peut-être que je retournerai à aller parfaire des, euh, certaines connaissances dans un domaine. Là, euh, et ce qui m'a interpellé encore plus, euh, je pense que j'ai gardé le lien ici. Euh, pour le programme de requalification, je vous donne de l'information tout simplement. Là. Euh, on peut avoir bénéficié de 475 par semaine pour aller étudier euh, dans les domaines qui ont des pénuries, première des choses, mais au niveau de, euh, si je peux trouver ça, au niveau de, de, de, de technologies de l'information pour un jeune ou quelqu'un qui ne sait pas trop quoi faire dans la vie euh, ou qui le sait mais qui attend, bien là, il y a une opportunité en or être euh, euh, financière », c'est là que je voulais aller vous, euh, vous interpeller. Euh » Pour euh, quelqu'un qui voudrait retourner euh, étudiant en technologie de l'information, et ensuite, je vais vous montrer un peu rapidement là, la liste, là. Euh, il pourrait bénéficier d'un aide de 650 Pas pour s'il ferait partie, s'il se qualifie pour euh, « pratique », qui se trouve être un programme là, de, de, de la CAQ. Là. En tout cas, peu importe, ce n'est pas là-dessus que je veux focuser. Il pourrait bénéficier d'un programme de 600, euh, une allocation d'aide de 650 par semaine, et euh, en plus, alors après sa formation, euh, il va bénéficier d'une montant de 1950 pour euh, s'intégrer euh, professionnellement euh, dans le domaine de l'informatique. Et moi, j'ai fait le tour un peu. Euh, euh, Je sais pas si. Euh, liste des formations admissibles. C'est là que. Puis on va finir là-dessus, là. Euh, bon, c'est les formations admissibles. On peut euh, faire une formation à AEC ou même aller à l'université, peu importe si, où, où ce que vous êtes rendu. Mais Pour quelqu'un qui, qui, qui a son, son seconde à 5, ou en tout cas, peu importe, là, euh, peut euh, faire son, une formation entièrement à distance ou aller dans une des, un des cégeps et universités qui nous sont montrés ici. Et euh, moi, ce que j'ai regardé, pour moi, c'est Big Data en finance. Euh, moi, j'ai déjà un certificat euh, euh, ici, j'ai fait ça, mais ça, ça, ça fait 20 ans, il euh, faudrait que j'aie vraiment une mise à jour, euh, j'ai fait un euh, certificat en informatique, euh, voyons si je peux le trouver, euh, appliqué, c'est le certificat en informatique appliqué, j'ai fait ça je, lorsque je travaillais, puis j'ai un programme court aussi en développement de logiciels à, à Téluniversité que j'avais fait, euh, mais euh, je serais probablement éligible, même si je suis, je suis, une, je suis en semi-retraite là, je suis pas encore. Euh, donc euh, j'ai regardé ça les critères et je serais peut-être, peut peut-être éligible. Moi, ça serait vraiment ça qui m'intéresserait. Big data en finance, peu importe que ça fonctionne, que ça fonctionne pas, euh, mais j'aimerais vraiment ça. Euh, mais je voudrais, je voulais tout simplement vous montrer ça que si quelqu'un veut, euh, il y a beaucoup, beaucoup d'opportunités en ce moment, là, euh, au niveau de l'informatique. Et souvent, on parle d'informatique, euh, on trouve ça plate parce que c'est faire de la programmation ou euh, euh, du débogage, peu importe, là, euh, au niveau des réseaux. Et, euh, moi, j'appelais ça torcher les ordinateurs, ben, les réseaux, les mais euh, ben, aujourd'hui, c'est plus ça. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de... Euh, c'est sûr que micro-performance, ceux qui qu trippent plus sur les réseaux, mais il y a du graphisme, de l'animation. Euh, euh, en tout cas, vous pouvez voir ça, là, euh, c'est... Euh, Québec emploi, planification de la gestion. Euh, c'est ça. C'est ce que je voulais vous parler tout simplement rapidement. Euh, c'est vraiment intéressant comme opportunité pour quelqu'un qui voudrait vraiment bénéficier, retourner aux études, mais être payé en même temps. 650 par semaine, là, je n'ai pas encore les modalités, là, mais euh, c'est quand même intéressant. 475 pour des, des, des euh, métiers là, qui sont peut-être moins de pointe, là, mais 650 pour quelqu'un qui voudrait se perfectionner ou parce que vraiment il y a une question de perfectionnement et mise à jour aussi là. Euh, donc c'est ce que je voulais vous parler donc on retourne à nos moutons on va aller voir euh, les dernières nouvelles rapidement on a pris un peu de temps pour ça là. Euh, on parle que ben au, au micron, comme je vous ai dit euh, en, en entrée de jeu là que euh, au micron, ça se trouve être le prétexte le fameux prétexte que on retourne euh, en confinement que c'est euh, terrible et, et que euh, tout le monde va mourir et, euh, et la volatilité, la volatilité euh, des marchés se voit d'une manière très très présente euh, depuis quelques jours et là ça s'amplifie on va le voir les graphiques à, à la fin et eh bien euh, la fed elle-même euh, va va avoir une rencontre le 14 et 15 euh, pour parler de tout ça, parce que dans le fond, Jérôme Powell a dit qu'il retirait le 150, et eh ben éventuellement qu'il va retirer le 150 milliards, il va y aller à la petite dose, là, euh, et monter des taux d'intérêt, mais le marché n'aime pas du tout, du tout euh, ça, et aussi, il faut se dire qu'on était dû pour une correction Et maintenant, euh, bon la plupart des directeurs financiers pensent que la hausse des prix va durer jusqu'en 2022. Je pense que tout le monde le savait à part Jérôme Powell au niveau de l'inflation, la hausse des prix. Euh, C'est une chaîne qui... Euh, euh, ben, dans dans tout ça, dans, dans tout ce qu'on a vécu depuis deux ans, euh, là on se trouve à subir l'inflation depuis quelques mois et là ça s'amplifie euh, vous pouvez simplement regarder le, au niveau de l'inflation un peu partout sur la planète, on voit que le, le, on est même à des records euh, d'inflation euh, dans plusieurs pays et Jérôme Powell lui, persistait à dire qu'on était dans un une inflation euh, de transition. Donc, en disant que c'est pas trop grave, ça va se replacer. Et là, il est obligé d'avouer euh, que l'inflation qui avait comme vue de transition... Euh, ben ça se produit pas tout à fait comme euh, ils avaient dit et euh, ici j'ai mis un article là, qui parle justement de euh, de la Fed qui admet avoir perdu le contrôle et euh, ça c'est les dernières déclarations de Jérôme Powell euh, c'est probablement pour le moment de retirer le mot 30 pour décrire l'inflation, euh, c'est ce que je vous parlais là, donc euh, Jérôme Powell lui-même ben écoutez c'est pas dur à comprendre il y a tellement de milliards de dollars qui, qui ont été injectés dans le système, qu'on se retrouve aujourd'hui avec beaucoup, beaucoup d'argent, une vélocité de la monnaie qui est vraiment au ralenti et là on, on, on regarde ça en disant qu'il n'y aurait pas de conséquences à ça non dans le fond la Fed a vraiment euh, été euh, bah euh, c'est pas simplement l'appel la, la Fed excusez c'est toutes les banques euh, euh, les banques mon, les, les banques regardez là c'était tout simplement hein, vous parlant je voulais vous montrer euh, un monnaie, euh, le stock de monnaie là euh, ne fait qu'augmenter et euh, la tendance, là, n'ira pas en descendant parce que la Fed n'a vraiment pas le choix de continuer à injecter massivement de l'argent dans le système pour euh, simplement maintenir le système. Là. Et il euh, faut se dire que chaque dollar, euh, on va dire investi, euh, injecté dans le système, euh, chaque, euh, ben, chaque pour l'augmentation la, euh, du produit intérieur brut, ça c'est une vidéo que je vous avais faite il y a plusieurs euh, semaine, euh, euh, pour euh, 7 dollars injectés dans le système, on a un jeu, 1 dollar euh, qui profite réellement euh, au produit intérieur brut. Le reste, c'est simplement pour supporter un système qui est bourré d'argent. Puis On n'arrêtera pas de le faire. La Fed n'arrêtera pas de le faire. La Banque du Canada n'arrêtera pas de le faire parce qu'ils n'ont pas le choix. Ils ont créé une grande distorsion dans le système. Et euh, ce que je voulais vous montrer avant d'aller voir les graphiques tout simplement. C'est ce qui s'en vient, comme je vous dis. C'est le 14 et 15 décembre que la Fed... Euh, euh, se rencontre, là Et puis, ici au Canada, et c'est assez important, c'est le 14 décembre qu'il va avoir une mise à jour euh, sur l'état des finances publiques euh, de la part de Chrystia Freeland. Et je me souviens, l'an dernier, euh, je pense c'était peut-être un peu avant, peu importe, là euh, c'est là qu'on avait dit qu'au Canada, on avait acheté, euh, j'ai encore le discours je l'ai mis euh, dans une de mes vidéos, là, euh, vous pouvez fouiller dans mes dernières vidéos, je l'avais mis direct, là, le discours de Chrystia Freeland, c'est peut-être ça que je vais faire aussi cette année elle avait bel et bien dit que le gouvernement Trudeau avait acheté euh, 400 millions de doses. Donc, ça faisait 10 doses pour chaque individu. Donc, euh, lorsqu'on a un discours euh, comme ça, là, sur le point, sur les finances publiques de la part de freedom euh, ben, de la part de celle qui a remplacé celle, celui qui n'était pas assez, euh, je ne me souviens pas de son nom, qui n'était pas assez euh, euh, libéral, dans le sens de euh, donner de l'argent gratuitement à tout le monde, bien, Christian Freeland, elle, c'est vraiment la mère Noël. Elle ne, ne se gêne pas pour distribuer de, des deniers publics. Donc, on va voir ce qui va arriver dans ce discours-là. Et c'est assez important d'être au fait de ce qui se passe euh, euh, au niveau. Ben, moi, je parle aux Québécois, aux Canadiens, euh, mais aux Français, vous avez plus de votre côté un Macron qui. Euh, et puis, vous, je pense que vous êtes un peu plus euh, au niveau de. Je pense que ça va. Pas mieux nous là nous ça va pas bien mais vous non plus donc euh, mais euh, je parle ici au niveau du canada il faut être vraiment euh, nous en tout cas euh les Canadiens, les Québécois, il faut être vraiment vraiment au fait de ce qui se passe parce que il y a beaucoup de programmes. Je vous avais parlé des programmes d'énergie. De, euh, C'était très très très important de prendre connaissance de ça et de, euh, de, de profiter de tous ces programmes là euh, euh, qui peuvent vous aider d'une manière personnelle. Comme je vous dis je vous ai dit au niveau de la formation. Euh, moi, il y a quelqu'un. Lorsque je lui ai parlé de ça, il a commencé à chioler. Ah, le gouvernement, blablabla. Je comprends tout ça. Je, je, je le sais. Je, je sais comment que ça marche, la machine, mais je ne suis pas un pro, là, mais je suis capable, comme vous, euh, d'observer, de voir que, dans le fond, euh, le gouvernement veut prendre le contrôle sur tout. Mais moi, ce que je vous dis, tout simplement, de bénéficier de ce, qui peut, euh, de ce qui peut vous être proposé. Et dans un discours, comme on va voir euh, au niveau de, des finances publiques, ben, on va le voir aussi. Et dans ce qui s'en vient euh, au niveau de. Euh, du plan de Davos, euh, moi, ce que je décide de faire, tout simplement, c'est de, de regarder ce qui se passe et de de Je veux pas être une victime. Je veux pas que le gouvernement me euh, me dise quoi faire. Je suis un être libre, comme je vous ai dit euh, souvent, et euh, je suis un libre penseur et je veux pas que le gouvernement puisse me dire quoi faire. Par contre, euh, le gouvernement nous met dans une de telles situations où on n'a pas le choix d'agir. Et comme j'ai, euh, je pense là, j'ai entendu dernièrement au niveau du fameux, bah, euh, ben, tout le système woke, euh, plan de Davos, tout ça, ben je pense que ça ne fonctionnera pas, tout simplement. Moi, je pense que, dans le fond, c'est des essais, là. Au niveau de Biden, euh, il est en train de perdre la, la, la, la, la, la conscience de son, sa présence sur Terre. Donc, euh, euh, on voit qu'il commence à, dernièrement surtout, là, à devenir sénile de plus en plus. Euh, donc, on a un président, bah ben, on n'a pas nous, qui, qui est dans une popu popularité absolument exécrable aux États-Unis et Kamala Harris, qui est qui est la vice-présidente, qui est euh, même haïe par euh, les citoyens américains, en tout cas en grande, grande partie. Donc, euh, oui, on est dans un, un plan là, mondialiste où on veut absolument euh, contrôler tout, mais euh, ça ne fonctionne pas tout à fait de la manière que vous voulez que ça fonctionne. Et c'est là peut-être qu'il y a... La Bonne nouvelle dans le sens qu'il faut se préparer. Oui, se préparer à quest ce qui s'en vient après. Et moi, je vous dis de bénéficier de, de programmes qui peuvent être là, euh, comme la, la question de formation pour... Puis, il n'y a pas d'âge, hein. si quelqu'un veut vraiment parfaire ses connaissances, s'il fait partie des critères, et ça aussi, c'est ce que je disais à quelqu'un, ça se discute, là. si vous, avez, vous voulez vraiment, et vous avez la possibilité d'entreprendre de, une nouvelle, euh, des études, vous ne savez pas trop quoi faire, euh, même à 40 ans, 50 ans, 60 ans, on peut le faire, là. Euh, mais euh, c'est important, hein. vous pouvez prendre un temps, justement, de remise, à, à, de, depuis deux ans, tout ce qu'on a vécu, Ben euh, de remise à niveau, de, au niveau de vos connaissances, et peut-être une nouvelle carrière, peu importe. Donc, euh, on va revenir à ce qui se passe sur les bourses, ben, ça ne regarde pas très très bien, parce que dans le fond, on se trouve à être une correction euh, qui euh, se poursuit, mais comme je vous dis, euh, sur les ben, dans les journaux, on panique, c'est la fin du monde euh, à cause du Omicron, mais si on regarde en perspective sur le long terme, c'est tellement euh, significatif. Est-ce que la chute est terminée? Ben, dans le fond, comme je vous dis, le, le, le, la course a tellement été longue depuis deux ans que même si on baissait, euh, si on perdait 20 euh, regardez, ça c'est le, le fameux entonnoir que j'avais fait, là, euh, cette figure-là, et euh, on l'a dépassé. ça fait très très longtemps. Donc si on avait une, une cassure qu'on viendrait tout simplement, ben, une briseuse qui viendrait tout simplement ici, là, à peu près, on a un support ici au-dessus au, au où ça pourrait venir ici, euh, à 3000 points, 2000, 2500 points, 3000 points. Ça serait même pas une panique. Oui, ça serait une panique au niveau de, euh, des gouvernements, de, de ce qui pourrait se passer au niveau de l'intervention encore euh, de la Fed, même si elle, est, elle a épuisé toutes ses. Euh, ces munitions, euh, je pense pas que la planète va se terminer comme ça. Et euh, moi, je pense tout simplement qu'on va avoir un autre effort de mettre beaucoup, beaucoup d'argent, de créer une panique, mais je, je, il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui ont décroché. Il y a des personnes qui se sont dit ou ouais, le gouvernement là, nous a euh, euh, menti depuis deux ans maintenant et continue à le faire en nous en créant des.. Euh, des, euh, des situations comme si on était euh, à la fin de, de tout, non. Euh, il faut regarder les opportunités. Donc, euh, ça, ça se trouve être Standard Poor's, Dow Jones, Nasdaq, euh, oui, qui a subi une très, très forte hausse, mais dans les faits, c'est pas grand, c'est pas une grosse hausse à comparer de ce qu'on a connu. Mais comme je vous dis, il faut vraiment être au fait de ce qui va se passer. Si ça continue à cracher, on va voir l'intervention encore des gouvernements qui vont nous dire, ben là, ça marche pas comme on pensait, donc il faut encore euh, mettre des nouveaux programmes, donc, euh, c'est ça, on va s'en aller dans, dans une folie encore d'injection monétaire. C'est jusqu'en 2030, 40, 50 même. Et au niveau de l'or et de l'argent, bien oui, on a eu aussi un peu de correction, mais euh, c'est pas si fort que ça. Et au niveau de, du silver, par contre, on est un petit peu plus. Euh, on vient taper ici le dernier. Euh, mais il faut voir que dans le passé aussi, le silver, euh, lorsqu'on a. Euh, des, des corrections, c'est plus profond euh, que l'or. Donc, euh, on, on va suivre ça, on va se revoir euh, probablement très, très bientôt euh, dans les prochains jours, surtout euh, ben, le 14-15 décembre parce qu'il y a vraiment des choses importantes qui vont se dire au niveau des États-Unis, au niveau du Canada aussi et probablement au niveau mondial parce que tout le monde suit le même discours. Et il euh, faut suivre aussi au niveau de Omicron parce que là, c'est la vaccination des enfants au Québec euh, les médias disent que ça va bien, mais dans le fond, il y a 600 000 enfants à injecter et là, on a 100 000. Là. Moi, je comprends même pas qu'on injecte des enfants. Là. Et là, on ne veut pas partir euh, la vaccination des zéros à 5 ans, c'est une abomination, là, à partir de janvier. Donc, euh, je sais pas, j'espère je, que ce ne sera pas un succès, là, euh, parce que dans le fond, euh, les, les enfants n'ont aucun... Euh, euh, pas de mortalité et ne peuvent... Euh, et puis au niveau de, du vaccin, la deuxième dose n'est même, est même plus efficace, c'est pour moi qui le dit. Même les merdios le disent maintenant. Donc, on va suivre ça, mais on va revenir au niveau de l'économie dans des nouvelles vidéos très, très bientôt. Il faut retenir les dates du 14-15 décembre pour voir ce que nos bons gouvernements vont nous suggérer comme, comme remède à, aux corrections boursières.